Le gang je vais prendre un instant là, pour vous parler de mes nutriments c'est la marque Sico. Euh, ce n'est pas biologique c'est vraiment des liquides synthétiques et j'ai des euh, chartes à suivre première semaine deuxième semaine week 3 quatrième semaine donc si le nom du produit uptake il faut mettre un millilitre à chaque litre d'eau euh, je fais pas mon mélange là, dans une bouteille de 1 litre. Je fais vraiment là, mon mélange là, dans une chaudière comme ça euh, de 18 litres. Donc, euh, je fais pas un calcul avec 18 litres. Je fais un calcul avec 20 litres. C'est plus facile. Donc, ici, là, en floraison, le B1 Boost, il faut 2 millilitres par litre. Donc, moi, je ne prends pas 1 litre. Je prends la chaudière de 20 litres environ. Donc, je fais x20. 2 x 20, 40. Donc, avant, je faisais 4 x 10 avec une petite seringue comme ça. C'était quand même assez long. 4, euh, 2 x fois, 2 fois 20, 40. Donc, c'était assez long, là. 4 x 10, 40. Maintenant, on y va avec la grosse seringue. Pas le temps de niaiser. Donc, euh, on suit la charte. 3 x 20, 60 ml. 2 x 20, 1 x 20, je mets 20 millilitres. Donc, je drop tous mes millilitres dans la chaudière, je mélange et je vérifie mon pH avec un instrument que là, j'ai pas avec moi, mais 6.5. Il faut avoir 6.5 sur l'instrument pour que la plante puisse manger, bouffer les nutriments le plus possible. Voici la grow après la première semaine de floraison. Plus précisément, la on est rendu à la cinquième journée après le premier pistil avec ma superbe lumière Vipar Spectra modèle XS1000. <coughs> Pardon. Très satisfait présentement. Euh, on a dépassé là, notre 2 pieds par deux pieds. On avait dit là, que la lumière était parfaite pour une 2 pieds par 2 pieds en floraison. Cette tente, c'est une 3 par 3 donc c'est trop grand. Pour que la lumière performe <coughs> à son meilleur. Donc, ça se pourrait peut-être que les cocottes alentours ne soient pas les plus grosses de la grow. On a quatre plans. quatre plans sous la lumière XS1000 de Vipar Spectra. Glouki, qui va très, très, très, très bien. Glouki. Non, non, non, non. Euh, Gorius Guddos, pardon. Gorius numéro 3, qu'on connaît très bien. On a vu le 1 et le 2 dans une autre grow. Le glouki numéro 2, le glouki numéro 1, qui vont très bien. Et il y en a un qui va un petit peu moins bien. C'est le Pink Kush. Euh, plus petit. Euh, J'ai l'impression qu'il est plus petit parce que c'est vraiment un Indica. Si on regarde ici le Glouki, regardez les feuilles sont plus minces. Il y a plus d'espace. Euh, je ne dirais pas que c'est un sativa, mais plus hybride. Regardez ici les, le, le, le, le pinkush. Les feuilles sont vraiment euh, différentes. Clairement plus un Indica. Donc Indica plus trapu, plus petit. Mais quand même. Euh, les feuilles sont quand même à l'horizontale. Euh, J'aurais aimé que les feuilles soient un petit peu plus de. peut-être plus de bonne humeur. Euh, c'est quand même bien. C'est quand même bien. La, les pistilles sont sortis. Les fleurs vont commencer avec le pinkush. Mais j'ai l'impression que c'est celui qui aime peut-être moins la lumière. ou je, je pense que c'est plus la lumière qu'un problème d'eau. Euh, J'ai une nouvelle technique pour les nourrir. Euh, J'attends toujours que ce soit très, très, très sec pour euh, mettre de l'eau. C'est vraiment la technique la plus importante. Mais à chaque fois que je donne de l'eau, que je donne des nutriments, je donne plus de litres. Euh, je ne vous dirai pas ma recette gagnante là, présentement, mais si avant je donnais un litre d'eau... Aux deux jours, ben dites-vous que là si je donne deux litres, mais ben ça va être aux quatre jours ou peu importe. Donc je donne beaucoup beaucoup plus d'eau et de cette euh, à cause de ça, ben c'est sûr qu'il faut que j'attende beaucoup plus de temps avant d'en redonner d'autres. Mais je pense que mes plans sont heureuses. Mais j'ai une grosse question à vous poser. J'aimerais avoir votre commentaire parce que sûrement que vous les abonnés de winman avez la réponse. J'ai fait des recherches, je pourrais vous dire que j'ai pas fait des recherches la semaine dernière, mais plutôt euh, il y a quelques mois. Je me demande si les plantes sont plus heureuses quand les feuilles sont à l'horizontale, comme ça. C'est sûr que cette plante-là, je pense pas qu'elle est vraiment malheureuse. Regardez là, quand même, euh, les fleurs ont vraiment commencé. Là. On pourrait dire qu'on est en la première semaine de floraison. Euh... Je, je, je, je me suis trompé le vrai 2-3 jours. Je me souviens plus quand j'ai tourné ma, ma lumière en 12-12. Est-ce que les plantes sont plus heureuses quand les feuilles sont à l'horizontale comme ça Ou quand les feuilles sont plus à la, en diagonale On dirait qu'ils qu pointent le ciel. On dirait qu'ils sont en train de faire une prière. Euh, j'ai vu les deux commentaires sur Internet. J'ai lu que les plantes étaient beaucoup plus heureuses quand ils étaient de cette façon-là. Et à d'autres sites internet, j'ai lu que les plantes étaient très heureuses quand les plantes étaient à l'horizontale. Euh, je sais que les deux n'ont pas l'air d'être malheureuses, là, mais je me demandais, je me demandais, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que les feuilles doivent être un peu plus en diagonale, en forme de comme de prière, si on veut, ou les plantes sont plus heureuses quand les feuilles sont à l'horizontale? Je ne sais pas si vous avez la réponse, ce n'était pas assez clair là, sur les sites que j'ai cherché. Il y aurait, aurait pas que je fasse plusieurs recherches, d'autres recherches. Donc avant de faire la vidéo, je suis un peu déçu du Pincouche, mais en faisant la vidéo avec vous, je suis en train de réaliser que c'est un indica. Et puis c'est pour ça qu'il est plus petit, euh, qu'il n'est pas à la même hauteur que les autres. Donc c'est sûr que l'idéal, ça aurait été l'idéal d'avoir quatre plans de cette même hauteur-là. Pour être capable de pouvoir descendre plus la lumière pour que toutes les. pour que les soient tous égaux face à la hauteur de la lumière, vous comprenez? Ces bodies-là, ils sont un peu moins chanceux, Vous comprenez? C'est pour ça que quand on fait une finie want et puis qu'on fait plusieurs phénotypes différents, c'est pas évident. Même si on a des scrogs. Le pinkush est vraiment plus petit là. Il est vraiment plus petit. Euh, J'aurais pas été capable de, de, de tout redescendre ça. Peut-être. Peut-être. Je t'habille peut peut euh, début encore. Mais je, quand même, je pense pas que quelqu'un de très très. Euh, je pense pas qu'un master grower aurait pu faire autrement. Là. En tout cas, en tout cas, peu importe. Un détail, un détail. Euh, donnez un pouce à la vidéo. Écris un commentaire, qu'est-ce que tu penses de Vipar Spectra? et euh, hey, puis dis-moi si tu achètes une lumière de Vipar Spectra, puis que tu prends le lien en bas pour avoir un rabais, euh, est-ce que tu pourrais me le dire s'il te plaît que tu as acheté une, Vip une Vipar Spectra, puis peut-être prendre une photo, et puis de m'envoyer ça sur Instagram? Juste pour euh, savoir. Donc, euh, ça serait bien cool, et puis. Euh, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ces lumières-là, les boys. Vraiment là, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ça. pas Spectra. OK. On se voit bientôt là. dans une prochaine vidéo. Ciao, gang!